Bon après j'arrête hein, de toute façon euh, du béton, du béton, des briques aussi. Et des ânes pour transporter tout ça. Ça peut donner des buildings très modernes là. Hein. C'est des, des Russes qui ont construit ça. Et là on a Osho, Osho, Québec.